Salam alaikum wa m'daytala wa barakatou amis, parents et tous les abonnés de la page 14 à 224 TikTok Je vous salue très bien euh, C'est seulement vous dire un bonsoir et bon début du mois de Ramadan 2023 euh, Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on a bien passé le jeûne euh, Ce soir-là, on a bien fait la lecture encore par la grâce de Dieu euh, tout va bien quand même tout va bien tout va bien le, le, la rupture est finie donc nous attendons encore la prière la prière prochaine pour euh, toujours continuer Inchallah par la grâce de Dieu donc euh, je vais profiter euh, pour euh, dire pour souhaiter bon Ramadan à toute toute la famille TikTok tous les musulmans du monde je vous souhaite bon Ramadan bon Ramadan bonne traversée du mois de Ramadan de la santé de la ferveur euh, que Dieu pardonne nos péchés, que Dieu, Dieu exauce nos prières, que Dieu nous accepte, que Dieu accepte nos, nos, nos, nos défunts, que Dieu les accorde la, le, paradis, le paradis céleste. Et nous aussi qui sommes, qui sommes dans ce monde si bas, que Dieu nous donne longévité, la prospérité, la santé, et que Dieu nous montre beaucoup de, de, de, de, de, de, de, de carême au prochain, Inch'Allah. Que Dieu facilite, que Dieu facilite euh, les conditions de vie, que Dieu facilite euh, ce carrément béni de Dieu, que Dieu le facilite pour nous, pour tous les musulmans du monde. Que Je souhaiterais que euh, l'année prochaine encore nous trouvons dans les bonnes conditions, les meilleures. Euh, cette année aussi, que Dieu nous donne le pouvoir de bien finir ces mois 5 de Ramadan dans les meilleures conditions que tout le monde le souhaitait. Puis eh, le, tout le monde sait que le, le mois de Ramadan, c'est un mois béni, c'est un mois de pénitence. Alors, chacun, chacun est, est contraint à bien, bien vouloir gêner pour, pour pouvoir relever ré, beaucoup de défis. Donc, que okay, Dieu accepte, que okay, Dieu, okay, Dieu pardonne nos péchés, que Dieu nous donne la force, la tranquillité et l'état d'esprit pour qu'on puisse relever ces défis, euh, que, Dieu, que Dieu nous donne la longévité, que Dieu nous donne la force, que Dieu nous donne suffisamment de, de moyens pour pouvoir, pour pouvoir euh, gêner chez moi, cinq des ramadam, du début jusqu'à la fin, sans, sans euh, complications, ni, ni d'amalgame. Je vous remercie, bon Ramadan à tous.